Alors Sainte, tu es prête à ouvrir de beaux passages techniques Bon, on verra, mais je suis partante. Comme thème d'ouverture, je te propose l'utilisation des verticales. La particularité des verticales est qu'elles ne sont pas directement utilisables pour progresser vers le haut. Il faut tirer latéralement sur les prises de main et pousser obliquement sur les prises de pied pour s'élever. C'est ce qu'on appelle des oppositions. Ça te plaît comme thème Carrément. On ouais. okay, y va Ok, on y va. Tu vas choisir des prises de main et de pied assez bonnes, mais utilisables que dans un seul sens, unidirectionnel si tu préfères. Alors, les prises de pied, je vais prendre des petites prises. Ah, tiens, ça, c'est une, une bonne petite réglette là. Alors, celle-là, elle est bien crochetante, elle a bien un seul sens, et celle-là, elle est bien grosse. Pour les prises de main, c'est parfait. Pour bien comprendre les spécificités d'une opposition, tu vas déjà ouvrir un développé classique sur prise de main horizontale et après, on fera glisser tourner les prises de se développer pour construire notre premier déjà, Je vais commencer à descendre la prise de main parce qu'en vertical, il faut qu'elle soit plus basse, à peu près à, à, au niveau de mes yeux, à hauteur des yeux. Là, voilà. Et ensuite, j'ai bougé la prise de pied pour que cette dernière soit à l'aplomb de ma main. Donc, je vais la boucher à peu près par ici. Ok Arthur, tu peux venir me tester. Donc maintenant, le but du jeu, ça va être d'enchaîner simplement des oppositions. Qu'est-ce que tu proposes Alors euh, pour l'enchaînement d'oppo, euh, je pense en fait que je vais choisir deux lignes verticales comme ça, et j'ai alterné au po à droite, au à gauche, au à droite, au à gauche. Donc, la même chose, mais avec un enchaînement d'opposition, d'accord Donc, main droite, pied droit, et c'est parti. Bien. Allez, yes. Nickel. Alors, qu'est-ce que tu penses de mon bloc, Arthur bah, Les prises, euh, c'était dur parce que les prises, elles étaient loin, elles étaient écartées. Tu les avais à chaque fois à bout de bras Oui. Oui, parce qu'en fait, tu là, j'ai gardé mes deux lignes à moi. On n'a pas le même gabarit, toi tu es un peu plus nain que moi quand même. Donc, euh, là, il aurait que je rapproche juste, toi, d'une ligne là. Tu aurais moins de soucis. Donc, jusqu'à présent, tu partais main gauche sur cette prise. Et là, qu'est-ce que ça donnerait si tu partais main droite euh, bah, Si je pars main droite, en fait, ça va devenir un mouvement d'épaule. Donc, il suffit que j'installe un pied à gauche et ma prise cible à gauche. Si tu souhaitais construire un enchaînement, où tu alternes une peau classique et un mouvement d'épaule, comment ferais tu ben, J'ouvrirai mon bloc sur deux lignes verticales, comme tout à l'heure, mais plus rapprochées. Et les pieds euh, légèrement décalés par rapport aux mains. Donc euh, maintenant, j'ai placé les prises de main dans le même sens. La solution la plus simple, en fait, ça sera de changer de pied sur chaque prise de pied. Change de pied. Allez, hein Allez, pousse à fond. Hein. Allez, allez. Ouais, yes. super. Et Sandrine, maintenant sur cet enchaînement, comment ferais-tu pour faire une dulfère le bah, J'éliminerais les prises sur une ligne légèrement oblique, vers la gauche par exemple. On essaye Ok. Très bien. Allez, pousse, pousse, pousse, pousse, pousse, pousse, pousse. Allez, allez. Très bien. Rechange de pied. Ouais. Allez, appuie, appuie, appuie, appuie. Génial. Point suivant. La prise de pied n'est pas forcément toujours à l'applomb de la prise de main. Qu'est-ce que ça donnerait si la prise de pied était décalée 15-30 cm à gauche et que je t'impose de partir pied droit En mettant le pied droit, c'est complètement impossible. Je suis complètement décalé, donc je tombe. Et si la prise de pied était décalée de 30 à 45 cm à droite En fait, ça devient un mouvement vraiment très bourrin hein, et vraiment une fermeture du bras droit. Je propose maintenant d'ouvrir un autre type de peau, une compression. Pour cela on va utiliser des volumes. Tu vas chercher un volume, pas terrible en horizontal, mais offrant de bonnes préhensions sur les flancs verticaux. Ah bah il est pas mal parce que en niveau compression il est bon et en horizontal il est pas terrible. Donc c'est bon. Tu commences pied droit, voilà, allez Allez Et comment tu as fait sur la grosse prise En fait, j'ai sauté et j'ai serré. Serré, voilà. Ça, ça s'appelle un mouvement de compression. Pour terminer, je te propose d'ouvrir des jeux d'opposition de sur volume. Ok, donc là, je vais mettre un volume à gauche. Donc ça va me permettre de tirer vers la droite. Un volume à droite, ça va me permettre de tirer vers la gauche. Donc je vais remonter sur ce volume. Du coup, je vais reposer un deuxième volume et après là, une grosse prise finale où boum Attention, avant de proposer vos blocs, n'oubliez pas de les tester pour vérifier la bonne allonge, la difficulté et surtout le caractère obligatoire du mouvement.